Et oui, après euh, plusieurs mois d'attente, voilà à San Francisco, vous voyez le palmier là C'est parce que je suis à San Francisco. Bon, à part ça, sinon, euh, un seul commentaire à dire, je ne suis pas rentré chez moi depuis tout à l'heure, j'ai encore mon sac là, comme vous pouvez voir. Mais au moins, on va assister euh, en première euh, le meilleur film de tous les temps, apparemment, euh, parce qu'il y a chaque blague dedans. Et oui, vous ne rêvez pas, on va voir bien sûr le G rouge, le film. Bonjour, bonsoir, salut, c'est ce Geek du futur, car euh, les enregistrements que j'avais fait avant, le son était dégueulasse ou des trucs comme ça, donc voilà. Et bienvenue sur cette vidéo avis personnel du film Mario, le film animation qui vient de sortir il y a une semaine, où je vais vous partager du coup mon avis personnel. Alors, je suis pas non plus un grand cinéphile donc euh, ma critique va être très simple et très euh, courte, donc voilà. Et en plus de ça, je vais essayer au maximum de ne pas trop vous spoiler. Donc voilà, vous êtes prévenus. C'est parti en commençant avec le scénario. Au début, on apprend tout simplement que Bowser a envahi le monde des glaces et qui du coup il va envahir d'autres mondes et notamment le prochaine étape c'est tout simplement le royaume des champignons. Avec en plus de ça, Bowser qui a le pouvoir de l'étoile, donc il se rend invincible et qui serait prêt à tout pour en plus marier avec Peach. Voilà donc ça c'est le scénario basique. Des jeux Mario. Dans l'autre monde, en attendant, on a son plan Mario Luigi qui commence leur commerce de plombier. Donc ils vont essayer de faire quelques missions en attendant, et sa famille sont pas trop soutenues, il y a juste les mamans qui les soutiennent, donc euh, merci les mamans. Hein. Mais dès le soir, Proclean est sous la flotte, et donc du coup, Mario Luigi vont essayer de sauver Proclean pour tout simplement avoir une bonne image et avoir encore plus de clients. En rentrant dans les égouts, Luigi tombe sur un tuyau vert, qui du coup le fait aspirer, et Mario le rejoint pour essayer de ne pas le perdre. Malheureusement, ils se font séparer, où Luigi est amené directement dans le monde euh, tout cramé, c'est ça comment je peux l'appeler et tandis que Mario part directement dans le monde des champignons, qui fait la rencontre de Toad, qui va du coup l'amener vers la Princesse Peach, parce que la Princesse Peach a envie de quand même protéger son royaume avant que Bowser vienne les attaquer. et Luigi dans son monde, il se fait tout simplement capturer par les spires de Bowser, où Bowser va pouvoir récolter quelques petites informations pour savoir où vont les héros. Donc voilà, c'est le début du film, donc voilà, pas de grand spoil, voilà, je vous garde la surprise. Maintenant parlons des personnages, et je rajoute aussi un truc très important, c'est que la VF est très sympa, et euh, franchement très génial, et surtout que bah, même si la version originale il y a à peu près Chris Pratt qui se fait critiquer de gauche à droite, la version originale euh, m'a l'air sympa aussi, hein. et même que je pense que Chris Pratt euh, ça va, je pense qu'il aurait pu avoir pire comme acteur. Donc bien sûr on a tout simplement Mario qui joue le rôle du euh, petit frère courageux et qui ne laisse pas tomber n'importe qui, car il a envie de sauver comme son frère, il veut quand même sauver soudainement le royaume champignon, et il veut quand même faire son petit commerce de plombier. Donc ensuite on a Luigi qui a à peu près les mêmes caractères qu'il a dans les jeux vidéo, c'est-à-dire qu'il a un peu peur, etc. Mais il a quand même un grand cœur, il a envie de prendre des sacrifices pour pas mal de choses. Ensuite on a princesse Peach qui a à peu près les mêmes caractéristiques de princesse Daisy, qui est rebelle, qui est prêt à protéger n'importe qui. Donc voilà, ça fait plaisir à voir ça, et euh, franchement voilà, c'est le seul défaut que je dirais c'est au niveau du visage. Mais voilà, c'est un petit défaut que je dis, donc voilà, je l'aime bien Princess Peach dans le film quand même, donc euh, s'il vous plaît ne tapez pas. Après ça, on a bien sûr Donkey Kong qui joue à peu près le rôle du méchant au début et puis euh, gentil à la fin avec euh, Mario. Donc euh, très sympa le caractère et euh, personnellement je trouve assez drôle parce que euh, il a quand même à peu près les mêmes caractères de Super Smash Bros Ultimate, euh, très sérieux, très bourrin et prêt à conner n'importe qui, un peu provocateur. Alors que il a à peu près les mêmes aussi euh, caractères euh, juste après pour euh, le dessin animé de Donkey Kong Country donc euh, c'est assez drôle quoi, mais bien sûr il faut laisser place au Roi des Koopas Voilà, comme dans le trailer, Bowser qui est le méchant principal du film bien sûr, a envie tout simplement de envahir le monde des champignons, et surtout de sortir avec Princesse Peach. Et comme pour Donkey Kong, il a à peu près les mêmes caractères qu'il a à peu près, c'est à dire un peu très méchant, mais il a quand même un petit cœur mignon pour essayer de épouser la Princesse Peach, donc c'est assez drôle, donc voilà. Et maintenant on va parler des personnages secondaires, donc Bien sûr, je sais pas si c'est des personnages secondaires, mais je les ai considérés comme ça, donc voilà, me tapez pas si je me suis trompé. Donc on a Toad qui joue à peu près le rôle du protecteur de la Princesse Peach et qui va un peu accompagner Mario au début du film. Et il a quand même des petits gags très drôles que j'ai bien aimé personnellement, donc euh, voilà, c'est très, très, très sympa comme personnage. Ensuite on a Kamek, qui est tout simplement le serviteur du Roi des coupas, qui est là pour juste donner de temps en temps des petites infos de gauche à droite à Bowser et aussi à l'aider pour le mariage. Ensuite on a Cranky Kong, qui est à peu près le chef des Kongs, parce que oui, du coup c'est pas Donkey Kong, parce que Cranky Kong, du coup, dans le film apparemment, c'est le père de Donkey Kong, mais dans le jeu vidéo c'est le grand père, enfin c'est compliqué les Kongs. Et du coup, le seul truc que je retiens de Cranky Kong, qui est certes assez drôle de temps en temps, il a une putain de moto. Et je crois que c'est le seul qui a une putain de moto comme ça. Ensuite on a Spike, qui est tout simplement le petit méchant de Mario dans le monde des humains, qui du coup est là juste pour un peu miner Mario en disant « Ah, votre commerce de plomberie, elle va être nul à chier <rire> !» Et bien sûr, il ne faut pas oublier, bien sûr, Charles Martinet, que j'ai trouvé ça très intéressant sur les rôles qu'il a eu Donc, un que j'avais reconnu tout de suite, et un qui est euh, qui m'a surpris quand même, parce que je m'attendais pas à qu'il double en français correctement comme ça. Parce que oui, il double en VF apparemment sur les crédits que j'ai vu à la fin du film. Et autant rester dans la bonne humeur avec un petit bonus, rien que pour vous, lui que je pensais que c'était juste pour vendre des jouets, etc. à la McDonald's, mais finalement... Vous voyez déjà comment sont les Luma de base Oubliez tout ça tout de suite parce que celui-là, c'est maintenant le nouveau Luma. <rire> Et pour finir, je vais parler un peu de la généralité du film, comment il est. En commençant bien sûr avec l'animation, que j'ai trouvé ça très sympa au niveau de l'animation. Très correct, très compréhensible. Il y a juste un peu le visage de Peach qui m'a un peu trouvé ça un peu bizarre, mais ça va. Il aurait pu avoir pire. Et franchement, c'est très sympa, c'est très coloré, donc voilà, très bien respecté. Ensuite, on a la musique qui est très sympa, et que surtout, elle est bien référencée pour pas mal d'autres musiques de Mario, comme par exemple, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Bon, bien sûr, voilà, ce n'est pas la seule, il y en a bien sûr d'autres que j'ai reconnues de gauche à droite. Donc, voilà, si vous connaissez et que vous aimez bien sûr les musiques de Mario de base, vous allez être ravis, c'est juste... Très bien caché, quand même, pour certains. Et enfin, autant parler des trucs cachés, on va parler des historiques. Il y en a une bonne centaine, parce que franchement, moi, j'en ai pu trouver, une, je pense, une bonne dizaine, etc. Mais dans la majorité, je pense qu'il doit y avoir une bonne centaine. Et je pense que YouTube, il va être plombé par euh, tous les vidéos de... Oh, regardez, j'ai trouvé cette référence dans le film. <rire> Donc voilà, pour ceux qui aiment bien chercher des œuvres de pack, etc., vous êtes très ravis avec ce film. Ça, c'est sûr. Donc voilà, c'est ma critique du film. J'ai trouvé ça très sympa comme film. C'est pas non plus le film de l'année. Mais en tout cas, c'était un bon divertissement que j'ai bien apprécié. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager et à commenter votre avis sur le film, parce que ça peut toujours être intéressant si les petits points que j'ai dit sont faux ou vrais, ou tout simplement un avis plus professionnel là-dessus. Ça peut toujours être intéressant et très curieux. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne séance de cinéma, d'avance, on ne sait jamais si vous ne l'avez toujours pas vu. Et on se retrouve à une prochaine vidéo. Allez Bye bye On ferme la DS là. <rire> ah, je suis sûr qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la DS. Ils doivent dire la Switch c'est vraiment la meilleure console portable du monde. <rire>